Ces protections sont grillagées. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le choix de ces protections voilà. Alors l'arbre a, a, a une multifonctionnalité, c'est-à-dire que euh, on a du mal à le caser dans, un, dans une problématique de type azote ou de type euh, vent et euh, autres. L'arbre intervient, interagit avec le milieu, euh, tant en matière de confort des volailles que de euh, protection du milieu, euh, qualité des sols gestion des effluents, gestion de l'eau, biodiversité. Toutes ces interactions sont intéressantes à identifier et à évaluer dans la performance des parcours arborés. Euh, sur les parcours arborés, les animaux sortent beaucoup plus parce qu'il y a la présence des arbres des on de, qui fait de l'ombre et donc qui fait plus frais sous, euh, sous les arbres. Alors que sur un parcours prairie, en fait, les animaux sortent uniquement le matin et le soir et sinon toute la journée, ils restent majoritairement dans, dans les bâtiments. en fait. Par rapport à la prédation, donc en fait, les, les arbres euh, protègent les animaux. On a observé vraiment beaucoup moins de prédation sur les parcours arborés que sur les parcours prairies, vraiment de manière très significative. Donc c'est plutôt un plus justement d'avoir de, des arbres sur les parcours. L'animal se sent en sécurité. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il sort beaucoup plus. Se remettre à pleuvoir. J'ai l'impression que celui qui se limite les champs des possibles, c'est celui qui euh, ne fait pas de place à l'arbre. Euh, comment va-t-on pouvoir gérer euh, des épisodes euh, de stress climatique? puisqu'ils nous sont annoncés, lorsque je n'ai pas d'ombre. Hein si ce n'est à grand renfort d'achat de, de ventilateurs, euh, des heures et des heures à déplacer du matériel, voire dans certains cas, ça s'est vu, à arroser des toitures pour refroidir le bâtiment, alors que pendant ce temps-là, euh, celui qui aura planté des arbres, bah, il n'aura rien à faire, si ce n'est aller voir ses, ses volailles à l'ombre. Voilà. Il aura le temps de boire un pastis euh, ou, ou tout au boisson pendant que l'autre euh, n'en finira pas d'investir pour essayer de régler ses problèmes. Euh, même chose au niveau des enjeux de sol. Euh, il est quand même extrêmement aberrant d'entendre dire que les productions euh, avec des prairies, avec des pâtures et des volailles peuvent présenter un danger pour la qualité de l'eau. L'arbre est un filtre. L'arbre est un élément qui contribue à épurer l'eau. Euh, celui qui n'en a pas, euh, filtre beaucoup moins. La prairie filtre, mais dans des proportions plus faibles. Euh, la biodiversité est un enjeu. Euh, les initiés aujourd'hui euh, disent euh, chaque parcours constitue une espèce de sanctuaire favorable à la biodiversité. Lorsque j'ai un régras, une prairie, euh, la biodiversité est quand même, pas inexistante, mais elle est plus faible. Donc pour moi les enjeux euh, sont clairs, enfin le, le, le partage, il ne s'agit pas encore une fois de condamner celui qui n'a pas d'arbre, il a certainement de bonnes raisons pour ne pas en avoir, mais il s'agit de le convaincre qu'il n'est pas trop tard pour y venir. Euh, through. Mm -hmm.